Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un chouk de Noël? Oui, mais je pourrais jamais l'accrocher à mon traîneau. J'ai demandé des règles mais pas si un chouk Avec un petit tarnet comme ça. Ah, qui... mmh. il va ouvrir le booster aussi, la bestiole. Bah oui, évidemment. Oui, oui, évidemment, il va retourner dans sa cage, surtout parce qu'il n'est pas là pour faire joli. Allez, zoom! Est un de ah, non. Encore, un jeu, les petits carrés. 10, Les 16. 15, 16. 15, 16. 15, 16. 15. 15. Majesté par la dame de dragon assassin d'ascendant, orchestre solfacor, serpent lumineux. Oh, un pancras, à la top, ça tout. Même si je sais pas quoi ça sert. Seulement, qu'est-ce que je Oui, maintenant. Peut... <rire> mais sur sur ça ursa. C'est un ours polaire, mais ninja. Ah, ok. Pour protéger l'entrée de la maison, du pas Ok, okay. Ça, Alors, comme t'as eu un choucchou de noix, c'est un de Noël, je vais accrocher au bout de mon trio et Est-ce que tu crois que ça va être mieux qu'un noix Bah c'est déjà plus gros oui. Ça peut bouffer ton bordel Oui, mais ça va me faire casser tous les sucre. Tu connais les Pokémon et veulent se combattre. Oh les poissons, ça ouverte sur ton poche Tu crois un sucre